Salut les astros! Alors, voilà, bah, écoutez, je vais vous faire un petit cuicui, un petit cuicui, <rire> un cuicui. Alors, euh, très sérieusement, le 21 juin, donc le jour du sol 6 d'été, jour de la fête de la musique, j'étais eh bien euh, devant mon ordinateur, je, je regardais la chaîne d'astronomie euh, euh, qui s'appelle, euh, si ma mémoire est bonne, euh, la chaîne Astro CDLC 48, je vous mets le lien en bas. Euh, et ben, euh, en fait, cette vidéo euh, c'était un direct live sur YouTube et euh, bah, où on annonçait effectivement que dans le ciel euh, il y avait des nuages noctulescents qui provient en fait du soleil. Donc, les nuages noctulescents nous permettent de démontrer, euh, si vous voulez, euh, finalement la rotondité de, de la terre puisque le voilà, on comprend que le soleil en fait est par dessous et il éclaire ces nuages noctulescents sont par le dessous donc c'est un phénomène vraiment euh, impressionnant, je cherchais à le voir euh, depuis ces derniers jours justement et euh, je peux vous assurer que voilà il y, y, y a ne serait qu que quelques dizaines, vingtaines de minutes enfin euh, oui il y a 10 minutes on commençait déjà à les voir bien sûr mais euh, il mais y a on va dire une demi-heure il n'y avait absolument rien en fait à cet endroit là le ciel était simple et tout, tout ce qui est plus normal si vous voulez c'est vraiment franchement impressionnant, Alors, je peux vous faire un petit peu quelques zooms, je vois vos commentaires aussi, hein, si vous voulez en profiter de cela et de faire quelques petites questions. Pour... Donc euh, qu'est-ce que c'est que les nuages noctulescents euh, Aucune idée, j'ai découvert ça et euh, eh ben, c'est passionnant franchement. Donc j'ai pris ma petite euh, caméra, enfin ma petite caméra, mon iPad et j'ai filmé à la fenêtre euh, à l'arrache Hein, je vous mets la vidéo juste après euh, de ces nuages noctulescents alors qu'est-ce que c'est qu'un nuage noctulescent et eh bien ce sont les nuages les plus hauts qu'on puisse euh, détecter alors ce ne sont pas des, euh, des nuages de, de vapeur d'eau hein. les nuages de vapeur d'eau eux, sont dans la troposphère donc la première couche de l'atmosphère euh, et euh, ce sont les cirrus les plus hauts hein. les cirrus qui culminent entre 5000 et 14000 mètres c'est déjà pas mal. Euh, non, non, les nuages noctulescents sont bien plus haut, bien plus haut. Ils sont à 80 000 km euh, 80 000 mètres. 80 000 km. 80 000 mètres, donc 80 km. Donc ils sont dans la mésosphère. Donc la mésosphère, c'est la, la couche qui fait la, la, la jonction entre la terre et l'espace. Hein c'est vraiment, on est vraiment euh, aux limites supérieures euh, de l'atmosphère. La, de il ah, y a un train qui passe, on va le laisser passer. Hein. Ah, bon, voilà, il est passé. Donc, euh, alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces nuages Ces nuages s'observent généralement euh, aux alentours du solstice d'été, donc ce qui était le cas le 21 juin. Euh, et euh, ce sont des... Euh, des poussières, des poussières de météorites, des poussières météoritiques qui sont en, en suspension euh, euh, juste à la limite de l'espace euh, et qui sont donc euh, euh, rétro donc par le soleil. Donc euh, En fait, ils sont indétectables. Euh, les, les, les nuages euh, ces nuages-là sont indétectables en journée ou même euh, pendant la nuit. Hein, ils sont vraiment invisibles. Il n'y a que Exactement quand le soleil est à peu près à 6, entre 6 et 16 degrés sous l'horizon, donc il faut attendre que le, que le soleil se couche, à ce moment-là, euh, le soleil éclaire encore une partie de, de notre atmosphère, donc éclaire par le dessous hein, ces euh, poussières euh, qui, euh, finalement, deviennent... donc au départ, ils sont euh, euh, blanc argentés, et plus le soleil se couche et plus il disparaît et plus euh, en fait elles vont se colorer d'un bleu nuit, d'un bleu électrique, d'un bleu nuit euh, très très joli et un euh, poudroiement. Euh, et donc euh, ben voilà, donc on peut les voir pendant un très très fugace instant, un très court instant. Euh, donc euh, ben, pour contempler euh, ces, ces beaux nuages, hein, ça forme des petites euh, euh, des petits fils, des petits filaments, des petits méandres, hein, c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, donc voilà, des, poudres, des nuages de poudre de météorites hein, qui sont dans la mésosphère. Voilà, c'était les nuages noctulescents. Euh, dernière chose à dire sur ces nuages. Donc le soleil entre 6 et 16 degrés sous l'horizon. Et généralement, les nuages noctulescents, on les voit sur l'horizon nord, puisque le soleil se couche l'ouest et il continue sa course encore un peu pour arriver à moins 6 moins 16 degrés donc il éclaire plutôt le nord-ouest hein. et on peut les voir aussi le matin hein, euh, au lever du soleil, quelque, lorsque le soleil est à, en, en, encore sous l'horizon donc horizon donc euh, du coup il faut regarder plutôt euh, nord-est hein. on les voit très très brièvement donc euh, les nuages noctuliques on les appelle aussi les nuages noctuliques hein. Voilà. Donc, Allez, c'était fini pour ce quickie. A très bientôt les amis. Ciao